Et salut tout le monde, c'est Luthor J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nouveau tuto sur eFootball et on va faire un tuto euh, skill. Alors les skills sur les PES ont pour réputation d'être pas efficaces et très difficiles. Bah moi je suis pas d'accord avec ça, je trouve qu'ils sont efficaces et qu'ils sont pas si difficiles une fois qu'on a compris le timing et les principes. Parce que quand vous connaissez le principe des skills et comment ça fonctionne, vous pouvez vous-même trouver les skills simplement en connaissant les petits skills de base. Donc j'ai choisi de vous faire le tuto skill en plusieurs vidéos. Dans ce tuto skill, ce sera un tuto vraiment débutant. Les skills de base qui sont très faciles et faisables par tout le monde et faisables aussi par tous les joueurs dans le jeu. Parce que oui, certains joueurs ne peuvent pas faire certains skills, ça dépend de leur capacité, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Si tu veux me soutenir, tu t'abonnes, tu likes. On est parti pour le tuto. Pour ce tuto, j'ai choisi de prendre les joueurs de Monaco, qui sont des bons joueurs, mais qui n'ont pas de capacité particulière. Et ce qui veut dire que, bah en fait, c'est des joueurs, bah, on va dire, lambda. Tu vas donc pouvoir faire les skills avec tous les joueurs. Pour le premier petit skill, je vais te montrer comment laisser passer et partir avec le ballon. Donc tu as les touches qui s'affichent à l'écran. Donc tu vois que... Si tu veux laisser passer et partir, tu vas tout simplement devoir orienter ton joystick droit du côté euh, où va le ballon. Voilà, tu as toujours du côté où va le ballon. Donc, c'est à toi de bien orienter ton joystick dans la bonne direction et ton joueur va laisser passer le ballon. Deuxième petit skill, on va dire, euh, qui est un peu dans le même genre, c'est que là, tu vas laisser passer le ballon totalement sans t'en occuper. Voilà. Donc là, il faut que tu fasses exactement le même geste, mais comme tu l'as vu sur la manette, en maintenant ton L1. Et ça laisse passer le ballon. Ça peut te permettre de faire des petits trucs sympas dans la surface. Euh... Après, il faut vraiment avoir la bonne orientation. Voilà, et le faire surtout dans le bon timing, c'est-à-dire au moment où le ballon va être touché par le joueur. Le deuxième geste qui est aussi très facile à faire et faisable par tout le monde, c'est l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, tu peux le faire à l'arrêt ou en mouvement. Et pour ce faire, comme tu le vois, tu dois faire double R3. Voilà, petit arc-en-ciel, également faisable à l'arrêt. Après, suivant les joueurs, tu vas avoir des joueurs qui vont faire des petites variantes, donc des petits gestes différents, notamment les Neymar, etc. Je t'invite à tester avec eux. Le geste suivant, ça va te permettre tout simplement de lever le ballon à la réception. Donc c'est également avec R3. Donc tu as compris que R3 te servira toujours à lever le ballon. Donc après, à toi de trouver des petites variantes. Donc ça peut te permettre d'enchaîner comme ça le contrôle levé et la reprise. Toujours avec R3, si tu maintiens R3 enfoncé, tu vois que ton joueur il va faire des jongles. Ça a peu d'intérêt, mais voilà, c'est un truc qu'il faut savoir. Il va faire des joncles quand tu es à l'arrêt. voilà, Et ça peut te permettre de mettre quand même des petits buts sympas. Ensuite, on va parler de tout ce qui est feinte. Alors, pour tout ce qui est feinte, ça va se passer juste avec le joystick droit. Donc, tu vois que suivant ce que tu fais, eh ben il va faire une feinte. Alors, celle-là, elle est horrible, mais tu vois, tu vas pouvoir faire des feintes comme ça. Donc, tout simplement avec juste ton joystick droit. Et tu vas faire des fins de corps. Maintenant, on va parler de vrais skills. De skills à proprement parler, de gestes techniques. Alors déjà, la base à savoir, c'est que pour faire les gestes techniques, tu vas avoir besoin des deux joysticks. Tu vas devoir toujours utiliser le joystick droit en premier et le joystick gauche en deuxième. Pour faire un double contact, tu dois mettre un coup de joystick d'un côté et tout de suite après, un coup de joystick gauche de l'autre côté. Voilà. Et tu as bien sûr, à chaque fois, un rythme. Si tu le fais trop lentement, ton joueur il va pas le sortir. Donc ça, après, c'est une habitude à prendre. Et tu peux le faire avec tous les joueurs, bien sûr. Les joueurs qui sont euh, bah, pas fins techniquement, ils vont le sortir très lentement. Mais tu peux même le faire avec un gardien ou quelque chose comme ça. Donc je répète, coup de joystick droit d'un côté... Et le joystick gauche du côté où tu veux aller avec le joueur en fait, vers l'avant. Donc après bien sûr, à toi d'orienter suivant l'orientation de ton joueur. Donc tu, Après quand tu quand es entraîné, tu peux le faire un petit peu dans tous les sens. Le geste suivant, c'est tout simplement le drag back. Pour faire un drag back, coup de joystick droit vers l'arrière et coup de joystick gauche du côté où tu veux aller. C'est-à-dire que tu peux faire un drag back vers l'avant. Mais tu peux également faire un drag back sur le côté. Ce qui peut te permettre de t'orienter du côté du but pour, pourquoi pas, mettre des petits buts. Le geste suivant, c'est la drogue bas. La drogue bas, ça va tout simplement être coup de joystick droit vers l'avant et coup de joystick gauche également vers l'avant. Donc en fait, c'est un petit diagonal qu'il faut faire, mais je vous conseille plutôt de viser l'avant. Et en fait, c'est diagonale gauche pour aller vers la gauche, diagonale droit pour aller vers la droite. Et vous voyez que ça vous fait une petite drogue. basse. ça, ça peut être très fort dans la surface. Attention, des fois, il fait la feinte de frappe à la place. Le geste suivant, ça va tout simplement être la roulette. Donc coup de joystick euh, droit vers l'avant et coup de joystick gauche d'un côté ou de l'autre. Et il va vous faire une belle roulette. Bien sûr, il faut avoir le bon timing. Et ça vous fait des petites roulettes très sympathiques. Voilà les amis, j'espère que ce tuto débutant vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans le menu entraînement. Pour justement vous entraîner sur les skills. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça en entraînement qu'en match. Et après quand vous maîtriserez, bah, n'hésitez pas à me montrer de quoi vous êtes capable sur les réseaux sociaux. C'était Luthor. Chao, Liga.